llama? Alejandro Alejandro, mucho gusto Michelle ¿Son preguntas de cultura general? Colombia versus Costa de Marfil en África ¡No! <ríe> Pero son dos preguntas fáciles Bueno, a ver bueno, criptomonedas. ¿Cuál es la criptomoneda más famosa del mundo? ¿El Bitcoin? Muy bien, sí, el Bitcoin. Okay. ¿Y otra es más fácil aún? ¿Le gustan los carros? Eh, más o menos ¿De dónde es Volkswagen? Sí. De... Allemagne oh, que... Non, non, c'est l'honneur du de Colombie. Oh, yeah. Bonjour Monsieur, alors il y a deux Bonjour. petites questions. C'est oui. pas trop difficile mais on ne sait jamais après. Chacun son domaine, il n'y a pas de problème si on ne sait pas. Alors premièrement, les crypto-monnaies, je sais pas si vous avez entendu parler les crypto monnaie Oui. Quelle est la, la crypto-monnaie la plus connue de la, la planète en ce moment que tout le monde parle Les bitcoins. c'est très bien, ouais. Mm -hmm. La dizaine, elle est un peu facile aussi. Et la marque Volkswagen, bon, je ne sais pas si je le prononce bien, Volkswagen, vous connaissez la marque Volkswagen Oui. C'est de quel pays vous pensez Volkswagen, uh, ça vient d'Allemagne. D'Allemagne, c'est très bien, bon, voilà, ça fait deux guerres Bon, merci. merci. Alors, je Alors, vous pensez, comment se llama Julian Mora. Julian Mora. Listo, sont deux preguntas de culture générale. Et la première est comment se llama le presidente de Ucrania Alors, está como la guerre entre Putin et. Listo. Bueno, la otra, otra es más fácil. Nelson Mandela. ¿De qué país es relacionado Nelson Mandela? Pero tengo que decir el país. pero ¿no? porque África. Falta una parte. Sí. Porque... No, era África del Sur. Listo. Muchas gracias. Monsieur, donc le concept en fait, je vous pose des questions à vous et je vous poserai des questions à des gens de Colombie pour savoir qu'ils gagne. c'est un petit jeu, il n'y a rien de grave Allez, deux petites questions de culture générale Alors, la première question, elle n'est pas très difficile D'où est monsieur Nelson Mandela Nelson Mandela Oui, Mandela, ouais origines quoi Oui, de lui, c'est très bien, voilà, c'est ça, c'est ça Et la deuxième question euh, comment s'appelle le président ukrainien en ce moment Il y a la guerre en Ukraine, comment s'appelle le président ukrainien Ouais bon, bon, bon, bon, bon, voilà, je suis sûr Ah, il n'y a pas de problème déjà, un ce sera bien Buenas tardes, ¿cómo se llama? Hola, Camilo. Listo, Michelle, mucho gusto. Eh, primera pregunta, ¿cuál es el océano que separa América Latina o del sur con África? Hay un océano que separa los dos continentes. ¿Cómo se llama el, el océano? Que... ¿El océano Índico? No, era el océano, es el, el, el Atlántico. el Atlántico. Sí. Ahora una más fácil, ¿le gusta el fútbol? Sí. Où d'où aura la Copa del Mundo 2020 En Qatar. En Betis. Qatar. Ah, listo, muchas gracias. Bien. La vidéo c'est euh, Côte d'Ivoire versus Colombie en YouTube générale. Donc j'ai deux petites questions. Ok. Ça vous aimez le football Ouais. Ok, bon, alors celle-là vous la saurez sûrement. Où aura lieu la prochaine Coupe du monde de football Euh... <rire> Ah, Non finalement. France. Non, c'est pas en France. C'est en France. pas de problème. Alors maintenant, niveau géographique, vous savez, on est en Afrique. D'accord. Il euh, y a l'océan pas loin. Ça. Et entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, il y a un océan qui sépare les deux continents. Sauriez-vous nommer cet océan Entre, entre l'Afrique. Oui. Enfin, l'Afrique, c'est grand, mais l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud. Il y a un océan qui sépare l'Amérique du Sud, le Brésil là, avec euh, tout ce qui est euh, Côte d'Ivoire et. Euh... Comment s'appelle cet océan en fait qui sépare amis de thére. Non, c'est ça voilà qui. Je beaucoup merci. Merci. La d'ache, se llama? Daniel, me llamo Daniel. Ah, mucho gusto, Michel. Eh, entonces, sobre un de cultura general. La primera, ¿nos conoce la marca Volkswagen? ¿De qué país es? es alemana. Alemana, muy bien. Y la otra es sencilla, ¿cuál es la criptomoneda más famosa del mundo? Bitcoin. Los Bitcoin. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Donc, bonjour monsieur, comment vous appelez bah, Moi c'est monsieur Cédric. Cédric, moi c'est Michel, enchanté. Me tout le plaisir pour moi et vous. Ouais, merci. Alors c'est deux petites questions de culture. Allez, vous allez, allez, allez allez on va commencer par une bon, facile. Je m'excuse d'abord, moi, c'est. Bon, je, je, là, moi, bon, vous bon, je vais prendre dans le plateau. Le plateau quoi Boubadio. Qui est Boubadio dans le plateau m'appelle Boubadio. Ah, Boubadio, encore, vous appelez Boubadio. Ok, vous connaissez la marque de voiture Volkswagen Volkswagen. Ouais. La question si est, de, si est fait de fait quel pays est la marque Volkswagen Volkswagen, je pense que je pense pas, c'est allemand. C'est allemand, bon, c'est ça, c'est très bien. Deuxième petite question qui est un peu plus difficile peut-être. Est-ce que vous connaissez les crypto-monnaies crypto, crypto monnaies bon. Je viens de la France, non c'est moi je sais pas. crypto -monnaies, crypto, -monnaies, okay. crypto -monnaies, Alors bon. la question c'est quelle est la crypto-monnaie la plus connue de la planète Une crypto-monnaie que tout le monde achète en ce moment. Qui, qui est connu en ce moment, non me La crypto-monnaie, euh, moi je pense que c'est. Le pays -well, Non, c'est comment elle s'appelle la crypto-monnaie la plus connue C'est une monnaie virtuelle. Oh, la monnaie la plus connue, bon moi je pense que c'est l'euro. Mais... Et non, c'était le bitcoin, juste parce que c'était ah, pas euh, le point. Bon j'ai terminé. D'accord, merci pour bagnop. C'est très gentil. Merci. Christo, buenas tardes, comment se llama? Euh, José Hernandez. José Hernandez, Michel, mucho gusto. Entonces sont deux preguntas de culture générale. Primera, comment se llama le président de Ucrania Que de la guerre con Putin, ¿cierto Sí, non, non, no tengo non. Bon, la otra la es est plus facile. Nelson Mandela, de quel pays era Nelson Mandela Él est de. No, África, no es. Si Exacto, pero. Comment se llama, El país. En País de Pétera. En Eh. Tu a la mitad del nombre Sí? Sí. Afrique Afrique, Sud-Afrique. Sud-Afrique. sud africa Listo. Muchas gracias. Gracias a ti, Manito. Ahí estamos. Fuygué. un poco más de bien, bien. Gracias. Comment vous appelez euh, Ghetto, Atama. Ah, oh, Ghetto, enchanté. Moi, Michel. Alors, j'ai deux petites questions de culture générale. Oui. Alors, comment s'appelle le président de l'Ukraine Vous savez qu'en moment, il y a la guerre euh, ukraine-russie, là. Euh... C'est pas le nom de famille du président de l'Ukraine. Voilà. Ah presse presque presse Il est un long là ouais, il a un long lent ouais. <rire> ouais. voilà Ouais là il faut trouver Oui c'est me Ah pas de problème Le vôtre c'est Félix Alassane Félix comment Alassane ou Alassane Alassane ok ok bon comme ça tu apprends aussi deuxième question elle est plus facile celle-là oui. Nelson, Nelson Mondela. A fluid de suite, oui. oh, Ah voilà, ça c'est ça que je fais. Peux... L'idée des Afriques du Sud. Je vous remercie beaucoup pour euh, les deux questions. Merci.